Alors euh, nous on a un bagage d'activités qu'on va proposer, on a un planning qu'on va faire euh, chaque semaine à l'avance pour euh, pas avoir de trous, mais derrière, toutes les semaines, euh, on fait euh, un conseil d'enfants qui permet qu'eux puissent revenir sur les activités euh, qu'ils ont fait, s'ils ont aimé ou pas et du coup euh, proposer d'autres activités pour la semaine d'après, de ce qu'ils veulent refaire, de ce qui n'a pas été fait et ce qu'ils veulent du coup euh, faire par la suite. Donc ils sont à la fois acteurs euh, de leurs euh, vacances et euh, les spectateurs puisque des fois c'est nous qui proposons puisqu'ils n'ont pas forcément d'activité tout le temps vu qu'ils ne sont pas animateurs du coup.